Bonjour, c'est Christopher. Bienvenue à la classe. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une façon un peu moins formelle de se saluer. Vous connaissez déjà « bonjour » que l'on peut utiliser dans toutes les circonstances. Mais entre amis ou entre connaissances, on peut se saluer en disant « Salut !»« Salut !»« Salut » est un peu moins formel que « Bonjour !» Donc n'hésitez pas, avec vos amis et vos connaissances, « Salut !» Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir